Hello la Pixie Army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Personnage, donc ce que je vous propose C'est euh, de faire un petit best-of Et on commence tout de suite avec Aujourd'hui on se trouve à Disney and California Adventures, forcément qui dit nouveau parc, dit nouveau personnage. Et je vous donne rendez-vous pour découvrir tout de suite les personnages que j'ai pu rencontrer et les petites interactions que j'ai eues avec eux. Et on commence donc avec Pixar Pier qui est l'endroit parfait si vous aimez rencontrer des personnages Pixar. Et j'en ai rencontré beaucoup, vous allez le voir. pour rencontrer Bodic euh, qui est là qu'une demi-heure en plus. Je trouve ça assez incroyable en sachant qu'à Disneyland Paris ça représente des heures et des heures de queue pour la voir mais euh, ça fait... La rencontre avec Frozone, ça a été un méga fail au complet. En fait, j'avais pris une glace exprès, j'avais surtout envie de prendre une glace pour la manger, soit bien clair. Mais J'ai pris une glace en me disant, vas-y, ça va faire une interaction, ça va être cool. Frozone, il va jouer sur le fait que la glace, elle fond et tout. Euh, du coup quand il m'a vu avec la glace il a fait un petit truc avec ses doigts et en fait le cas member il m'a demandé de le poser pendant la rencontre Ce qui fait que il bah, n'y avait rien à faire en fait Donc euh, je suis un peu triste parce que je pense que la rencontre aurait pu être bien plus intéressante Mais pour moi j'ai une photo avec Rosen et c'est plutôt cool Je suis choquée What Après, les personnages de Cars, la Pixie Army, donc ce sont des voitures qui défilent. Donc là, on avait euh, le camion pompier à l'entrée, je crois que c'est Maxon, mais je suis pas sûre. Et euh, au niveau des cosycones, euh, vous avez directement, euh, si ça n'a pas changé, Martin et Flash McQueen. à dire et que le casembourg était pas très très doué pour être honnête avec vous la petite army mais euh... bah écoutez c'était plutôt cool hein. euh, comme vous pouvez le voir il a interagi avec les guests là par exemple il vient de réagir à une personne dont c'est l'anniversaire puisqu'elle avait le, le bouton moi il a rien dit spécial donc voilà mais quand même content d'avoir ma photo avec Flash McQueen surtout que je l'avais eu il y a trois ans. Bon alors j'étais en train de me promener euh, euh, dans le cadre d'une autre vidéo et là je viens de m'apercevoir qu'il y avait Nick et Judy ensemble. Donc en fait je guettais parce que sur l'application il y avait marqué midi et midi 13h30 mais comme ils sont là dès maintenant bah, je vais en profiter et faire dès maintenant ma photo et je suis contre heureuse parce que les deux sont ensemble. parler d'à quel point ils sont mignons tous les deux, enfin ils sont trop trop chou. Et donc là je suis partie dans un lieu un petit peu spécial que j'aime énormément et que j'avais adoré découvrir déjà en 2016. Il s'agit d'un espace assez particulier où vous pouvez à la fois prendre des cours avec les animateurs pour des cours de dessin, il y a un espace qui s'appelle Sorcerer Workshop que je vous montrerai dans une autre vidéo, et également cet espace de rencontre pour Anna et Elsa. plus long que j'ai eu à faire pour l'instant pour un personnage de la pixie army puisque je vais rencontrer anna et elsa ensemble le truc c'est que euh, on est dans un endroit où tout bouge les images s'animent avec les différentes musiques disney donc le temps passe assez Oh, yes. I can't wait to see. It. Is Halloween your favorite time of year? Yes. In the fall. Yes. yes. No, not, but the, I love it. I love winter. Oh, chicken yes. Oh, hot chocolate. I'm oh, just oh, yeah. <laughs> Yes. <laughs> Actuellement dans la queue personnage pour Black Panther, attention, euh, vous pouvez rencontrer pas mal de personnages du Marvel Universe. Par contre, au niveau des horreurs, ils sont très très différents les uns des autres. Là par exemple, euh, Black Panther termine à 7h, je crois. Donc euh, du coup, je me suis ruée dessus. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde, donc je suis assez contente, je devrais pouvoir le faire assez facilement. Oui. C'est La gênance, la pixie army je voulais euh, du coup parler au... enfin, à Black Panther et à sa meuf Le problème c'est que j'ai jamais vu ce Marvel Voilà, il faut que je le dise Il faut que je me confesse à vous La Pixie Army, je suis pas forcément une fan de Marvel Ce qui fait que j'ai pas vu le film Et donc du coup, euh, il va, parle Il me demande comment je vais, d'où je viens un prénom et tout Et euh, je voulais faire une blague en mode euh, Ouais... Euh... Euh, c'est pas la première fois que je viens euh, à Anaheim, mais par contre c'est la première fois que je viens dans ta planète, enfin dans ton pays. Le problème c'est que j'ai complètement oublié d'où je venait. Voilà voilà. <rire> du coup gros moment de gêne internationale. J'ai tellement pas su quoi lui dire et puis ça me c'est très gênant. Voici pour cette vidéo personnage à Disneyland California Adventure. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des personnages que j'ai rencontrés que vous avez déjà vu à Disneyland Paris ou dans un autre parc. Et quels sont les personnages que vous, vous rêvez de rencontrer. Pour ma part, je suis assez contente du score. Je suis un peu triste juste d'avoir raté euh, bah, Monsieur et Madame Indestructible, et la mode et surtout Captain Marvel. J'avais l'espoir de réussir à la faire aujourd'hui mais je pense que ça va être compliqué. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu malgré tout. <rire> On attend à la prochaine vidéo. Prenez de vous. je vous aime. Bisous, bisous, bisous.